L'enjeu, c'est pas d'avoir les idées. L'enjeu, en, c'est de les mettre à l'échelle tant au niveau des ressources humaines que des ressources techniques et opérationnelles et d'en faire de grands succès. Il y a une vingtaine d'années, elle lançait son premier fonds d'investissement en développement durable et aujourd'hui, elle signe des deals avec Bill Gates. C'est une brillante étoile dans une merveilleuse constellation. Voici André-Lise au lac à l'épaule. Ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour les, au moins les 20-25 ans qui viennent. Donc, euh, André-Lise Méthode c'est que le capital, vous faites de l'investissement dans les entreprises euh, technologie propres. Ça fait longtemps quand même que vous avez euh, commencé ça. Vous étiez innovante. Euh, ça fait quoi, une quinzaine d'années au moins? Peut-être plus même? Ouais, peut une quinzaine Une quinzaine d'années. Ouais. Puis aujourd'hui, euh, ouais. les fonds, vous êtes Maintenant, je veux dire, dans plusieurs euh, structures qui existent maintenant en financement de, de, de capitaux, pas en capitaux propres, mais plutôt dans les technologies propres, je vous pose la question, euh, quel est ce potentiel qu'on a ici au Québec, puis quelle est cette clé qui, qui va nous permettre, de, de, de dans 25-30 ans, de dire « on va profiter encore de ça ». Si je focus sur le volet innovation ouais. en technologie propre, qui est ce que je connais, ouais. euh, moi je dirais que un de nos plus grands enjeux quand je compare, parce que nous on est investi à, à l'extérieur du Québec aussi, ah oui. donc évidemment on peut un peu se benchmarker ouais. avec euh, l'Europe, l'Asie, euh, le Canada en général, les États-Unis. Euh, je crois qu'on a des très grandes capacités d'innovation. Là où on a un peu plus de difficultés et la clé, c'est de voir un peu plus de grandes corporations, puis moi j'ai la chance de le vivre au quotidien parce qu'il y a plusieurs grandes corporations qui sont investisseurs à travers nos fonds, s'intéresser à l'innovation ouverte, s'intéresser ah oui. au scale-up industriel. Parce que... On a beau faire des applications software, c'est super le fun, il faut en faire, puis il faut en faire en technologie propre, mais... Les vrais scale-up industriels ne peuvent se faire qu'avec l'expérience profonde d'ingénieurs qui ont vraiment scalopé mm -hmm. de, de la mise à l'échelle industrielle. Ouais. Et moi, je pense que une des clés, c'est d'avoir un, un, un tissu de l'écosystème autour des entrepreneurs en technologie propre si c'est encore plus serré. Ouais. Et sur la plateforme Cycle Capital, avec notre accélérateur Cycle Momentum, oui. avec notre projet de zone d'innovation Cycle oh. Central, on est en train de mettre toutes les poupées russes une par-dessus l'autre wow. pour être capable de travailler à la fois avec une petite entreprise, une université, une bonne idée, un grand joueur de l'industrie comme Rio Tinto ou Cascade ou énergie et en parallèle, Pouvoir accélérer et construire des entreprises qui pourraient avoir des revenus de l'ordre de 400, à 500, à 1 milliard de dollars. Wow. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir les idées. L'enjeu, en, c'est de les mettre à l'échelle, tant au niveau des ressources humaines que des ressources techniques et opérationnelles et d'en faire de grands succès. Euh, tu euh, sais, le Québec, on dit qu'on est très bon pour chercher, on va dire, on est pourri pour l'innovation dans le sens l'amener sur le marché on est, puis en profiter. Est-ce est que c'est vrai? On n'est pas pourri. OK. Moi, on n'est pas ce J'aime si pas ça que vous dites qu'on n'est pas On n'est <rire> pas pourri. Je pense qu'on est bon. Euh, je pense que on a à apprendre à développer en mettant les cartes sur la table oui. avec les industriels okay. et les financiers. C'est une valse à plusieurs. Et je pense qu'on a intérêt à s'exposer aussi à l'extérieur du Québec pour être capable de se benchmarker avec les grands joueurs mondiaux. Il y a quelques belles réussites au Québec qui ont des potentiels extraordinaires, personnellement, j'y crois. Dans nos portefeuilles, on a mis récemment une entreprise en bourse au New York wow. Stock Exchange. On peut-tu la nommer? Oui, ça s'appelle l'ISS. Ok. Euh, ça vaut au-delà de 2 milliards de dollars wow. probablement aujourd'hui. Born and raised euh, Québec? Euh, non, non, non. Born, ok, vous avez… Born and raised Portland, Oregon. Mais vous profitez, mm. vous faites un, à, à cause que vous faites un investissement à l'étranger, euh, ce succès-là a des retombées ici déjà. Là. Ben c'est clair. Wow. On a développé, des, on a, entre autres, co-investi avec le groupe de Bill Gates. On a développé des liens extrêmement profonds qui peuvent être transférés au Québec. Incroyable. Puis dans le ah, fond, vous avez une valeur ajoutée de quelle façon dans ce, ah, ce deal-là, mettons? Dans ce dossier-là, on est allé chercher BASF qui est okay. extrêmement important. Donc, on est allé en ben, BASF étant le, a... le grand groupe de polymères oui. de, de, de chimie. Là. Oui, qu'on a amené parce que c'est une batterie. La technologie, c'est une batterie. Alors, c'est merveilleux parce qu'on a développé tous nos relations dans, mondialement et là, aujourd'hui, on est entré dans cette compagnie-là, euh, ça valait en bas de 50 millions de dollars il y a quatre ans, puis aujourd'hui, c'est au-delà du de 2 milliards. Wow. Alors, quand tu me dis, est-ce qu'on peut faire ça au Québec? ben certainement, qu'est-ce qu'on a, a fait? Oh, on est capable de faire wow. ça, il y a une équipe du Québec qui a fait ça. C'est que nous, est-ce est qu'on serait ça. bon à ce moment-là dans la compétition? À être capable de mettre des gens ensemble qui ne se seraient pas mis naturellement, mais on oh, trouve mais ça, une façon de. C'est le métier du capital de risque, c'est ça. C'est ça notre métier à hein. nous. Notre équipe, c'est ce qu'elle fait. Ok. Wow. Puis dans le fond, l'objectif étant dans, dans dans dans le cycle capital puis les fonds de, de technologie propre, un peu sauver la planète. là. Il me semble que c'est. Ah, oh, une... je dirais pas sauver la planète. Hein. <rire> moi, j'ai fait ma maîtrise sur les écosystèmes primitifs. La planète va vivre sans nous. Ok, je parfait. Pense que je suis d'accord. Je je on s'entend. On va dire qu'on sauve la planète. Non, on va faut sauver, sauver ce... les oui, humains. Oui. Moi, je veux sauver les humains. D'accord, parfait. C'est <rire> une belle façon de le mettre en fait parce qu'effectivement, la planète pourrait très bien vivre sans nous. Elle vivrait elle... peut-être mieux en fait à... en ce moment. Elle s'en fout. <rire> C'est très bon. Hey, euh, euh, je veux pas que ça soit trop long, mais... J'aimerais ça qu'on puisse poursuivre cette discussion-là longtemps. Je suis content de vous avoir revu depuis tant de temps. Euh, J'espère que vous allez réussir dans tout ce que vous allez toucher. Euh, ça on, paraît. A, on a une équipe formidable. Ouais. Euh, C'est les gens qui font la différence. Puis les gens, je sais que le Capital sont des gens honnêtes, mmh. des gens dédiés, des gens qui font les choses avec cœur, qui n'ont pas peur de faire des erreurs et qui sont ouverts. Euh, je vais vous apporter l'erreur. Ce matin, sur le panel, on parlait justement des échecs. de la difficulté au Québec avec ça. Euh, on en a tous des échecs, ouais. j'espère. Oui, <rire> c'est ça, j'espère, hein, parce qu'on apprend de ça. Ah, les gens qui n'ont pas d'échecs, moi, ils me font peur. <rire> ah oui? Ben, écoutez, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup, merci. Puis euh, l'objectif du balado, c'est de faire connaître des gens qu'on voit moins souvent aussi. Euh, vous êtes quand même une superstar, si je peux m'exprimer ainsi dans le, ah, dans, dans le je, réseau. J'aime pas dire ça. Non. J'aime dire que j'aime être une étoile parmi les étoiles brillantes dans une constellation. Wow, c'est beau ça. À dire. Ça sert à ouais. rien d'être une étoile toute seule. C'est bien plus cool de faire un beau <rire> dessin dans le ciel. La semaine prochaine, <rire> le balado, la calépole, on le fait. J'accueille des invités au Mont-Mégantic. Wow, sous dessous les étoiles, est magnifique. on est dans le chalet des chercheurs, en ah. fait, pour euh, les inviter. Si jamais vous avez rien à faire, venez faire un tour, <rire> je vous invite. Est... Ou sinon, simplement être là, l'Internet est là, euh, puis sais, euh, vous installer. Mais l'idée, dans le fond, du balado, j'aimerais ça lui donner une vie supplémentaire. Puis l'idée, c'est de, de mettre des gens ensemble qui se connaissent pas nécessairement. Ils sont pas nécessairement… Euh, faire des rencontres. Exactement. Puis il euh, y a un lieu commun je pense des gens qui sont dans l'innovation puis dans, dans la recherche aussi. Il y a un petit fond d'artistes, il y a un petit fond de gens qui, qui cherchent à faire reculer un petit peu, les, les, être un, un petit peu en marge puis de faire avancer les choses. explorer. Explorer, avoir ce goût-là. Puis c'est pas, euh, je pense que tu au Québec, on a besoin de voir ces gens-là, des un petit peu, de les attentes de plus en plus exprimées. Donc euh, l'objectif du balado, la, la calépa c'est de se projeter dans un futur. Je pense, euh, de la façon que tu le dis, c'est enthousiasmant on est capable, tu sais, en équipe de faire quelque chose, puis on est même capable d'avoir notre place à côté de Bill Gates, oui. puis de dire, « Hey, Bill, I need cash. » Tu sais, je suis capable oh, de le faire. Oh, parce ça, Bill, j'ai besoin, besoin que tu supportes l'entreprise avec nous, ouais. mais j'ai besoin de ton réseau, j'ai ouais. besoin de tes connaissances, ouais. j'ai besoin que tu partages ouais. avec nous. Fantastique. Bravo. Hein? Bonne continuation. <rire> hey, C'est super ton projet. Merci, euh, André-Lise, puis à une prochaine. On continue la conversation. Bravo. Salut. Bye. Toujours très intéressante ces discussions avec André-Élise Method. Elle, elle a un charisme, une énergie, euh, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Heureusement qu'on a euh, quelqu'un comme ça dans le domaine du capital de risque là, pour les technologies propres. Il euh, y a de l'espoir. La à est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On va changer le monde, ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était vous, j'espère. Mon nom est Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une prochaine capsule potentielle.